Alors, très à table, euh, comme vous avez pu le constater, euh, cette année, il n'y a que 12 auteurs. Mais en fait, il y a un traducteur en plus. Ce qui fait qu'on euh, est bien très à table. Et très à table, finalement, devient pour nous un peu le nom de cette opération annuelle. Voilà, on fera très à table l'année prochaine aussi. En tout cas, on va s'y employer et puis pendant 25 ans, je l'espère, avec vous. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Ce qui est très important, et c'est l'objet de cette réunion ce soir, c'est de remercier l'ensemble des partenaires qui nous suivent sur cette opération. Il m'est très difficile de vous, de vous remercier individuellement. Vous savez que la chaîne du livre s'est mobilisée de manière incroyable sur cet ouvrage euh, dès, dès l'année dernière, mais cette année, il y a encore une plus grande mobilisation de la part des médias, un grand merci à tous les médias qui nous suivent, de la part des annonceurs, un grand merci à tous les annonceurs, les papetiers, la diffusion, les libraires, bien sûr, qui, qui ont joué le jeu de manière exceptionnelle encore plus cette année, à tel point que l'année dernière, pour Livres achetés, on offrait trois repas, et cette année nous pouvons en offrir quatre. Et je pense que les restos en ont bien besoin. Il y a tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde. Je pense que ça sera pas du luxe. Je, il m'est très difficile donc de remercier tout le monde. L'élan de solidarité a été exceptionnel. Alors, ça, j'arrive au moment où j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Voilà, merci. Euh, ça va servir euh, où l'élan de solidarité est encore plus fort cette année que l'année dernière je pense que c'est ce qui donne du sens à notre métier et je vais terminer parce que je ne veux pas pouvoir aller beaucoup plus loin en citant le phrase de Clémenceau qui, qui je pense nous, peut nous éclairer une cuillère de riz lorsqu'on a faim vaut mieux qu'un boisseau de riz lorsqu'on est rassasié. Je pense que euh, nous, on est très rassasiés. Euh, à nous de donner des cuillerées et des cuillerées et des milliers de cuillerées. Merci à vous Bravo. tous. Merci beaucoup.